Je pense qu'on peut pas faire de différenciation pédagogique si euh, on n'a pas une vision plus constructiviste de l'apprentissage. Si on n'a pas l'impression qu'il faut partir de la diversité des connaissances antérieures, puis à partir de cette diversité-là, essayer de co-construire ensemble une vision rapprochée d'un concept. Nous, comme formateurs, notre travail, c'est d'abord de s'assurer de présenter ce travail d'équipe-là clairement, d'expliciter nos attentes pour que euh, ce soit clair pour chacun d'eux. L'autre chose qui est importante, c'est de s'assurer d'accompagner nos étudiants euh, dans ce travail d'équipe-là. Donc, de leur poser des questions, de prévoir du temps de classe pour les questionner sur leur démarche, sur leur façon de faire, euh, sur comment ça s'organise, s'il y a des défis euh, qui se rencontrent jusqu'à maintenant, des solutions ou des, des stratégies pour qu'il y a à résoudre euh, ces différents défis qu'ils peuvent rencontrer en travail d'équipe. Il faut que les étudiants aient un défi, euh, un défi qui soit suffisamment grand pour les engager, les, pour qu'ils veuillent travailler, puis pas trop grand pour les perdre. Je ne veux pas les perdre puis les décourager. Alors moi, par exemple, ce que je fais, c'est qu'à chaque cours, euh, j'oblige mes étudiants à travailler avec d'autres étudiants dans le groupe. Mettons j'ai un groupe de 50, bien, je distribue des cartes à jouer, je, je crée des groupes hétérogènes, puis des groupes où les étudiants ne sont pas nécessairement avec d'autres étudiants qui ont des affinités avec eux. Puis ça, le but, c'est que je me donne un mois pour essayer de créer un milieu où tous les étudiants ont eu la chance d'échanger avec d'autres étudiants dans la classe. Puis ont eu la chance de s'apercevoir que finalement, euh, tout le monde est différent, puis on a des besoins différents, puis on, on a des perspectives différentes, puis que ça peut nous enrichir. De, de, de rencontrer ces différentes perspectives-là. J'utilise beaucoup de structures coopératives. Là, je pense à, à de petites structures de, de, qui durent 10 minutes, mais qui obligent les étudiants à partager sur leur préconception d'un concept sur lequel je veux travailler. Fait que ça c'est une première chose que je fais, je veux qu'ils travaillent le vivre ensemble parce que je veux qu'ils m'aident à différencier mes interventions. Si je suis tout seul à essayer d'aider les étudiants à comprendre, bien, je risque d'avoir des problèmes parce que j'ai des groupes de 50. On a aussi avantage à les responsabiliser. Euh dans la clarification qu'ils feront auprès des autres de leurs forces, de leurs défis, pour s'assurer que les responsabilités soient partagées équitablement dans l'équipe et en fonction euh, euh, des forces et des défis de chacun. Parce que les élèves là, qui ont une riche expérience, par exemple, de vie ou professionnelle, bien ça, ce sont des élèves, je vais pouvoir exploiter dans mes cours, donc je vais pouvoir utiliser leur expérience, ils vont pouvoir partager leur vécu, on va pouvoir créer des communautés d'apprentissage dans la classe parce que j'ai des élèves qui vont pouvoir partager leurs connaissances, vont pouvoir échanger avec d'autres qui sont peut-être moins familiers avec mon domaine, avec le cours que je donne, donc ça me permet aussi de voir là, les, les éléments sur lesquels je peux m'appuyer pour favoriser l'apprentissage de tous dans une certaine partie de mon cours, les étudiants doivent organiser une séance. C'est eux qui prennent en charge l'acquisition des connaissances des autres et de quelle façon. Donc, pour certains étudiants, ils vont arriver et ils vont dire « Écoute, nous, on a pensé de faire un enseignement magistral. » OK. Mais là, je leur dis « Écoute, est-ce que vous aimeriez que moi, je fasse un enseignement magistral ?» toujours? Ouais, bon. OK. Mais là, à partir du fait que vous dites que moi, vous appréciez la façon que le cours est monté, pourquoi vous, vous ne faites pas la même chose? Et là, au direct, je viens de leur ouvrir la porte, de dire, OK, on peut faire ce qu'on veut dans ce cours-là. Et pour certains étudiants, ça les déstabilise. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression d'être pas structurés parce que je leur mets une marge de manœuvre énorme. Mais pour d'autres, ils font comme « oui, c'est super, dans ce cours-là, on va organiser telle affaire et ça nous permet d'avoir des, des activités créatives super intéressantes. »